Lancée en 2006, la sonde américaine New Horizons a pour mission d'explorer les régions méconnues de notre système solaire. En 2015, elle nous dévoile pour la toute première fois des images haute résolution de Pluton, cette planète naine située à plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil. Nous découvrons avec émerveillement à quel point la géologie du planétoïde est riche et diversifiée. Porte de ce succès, l'équipe New Horizons veut poursuivre cette odyssée. La sonde est en parfait état et il reste du carburant pour aller plus loin. Encore faut-il trouver un objet susceptible de croiser sa route. Or l'engin s'aventure désormais dans la ceinture de Kuiper, une zone sombre et glacée, particulièrement difficile à observer. Mettre le cap sur un nouveau monde semble relever de la mission impossible. Mais c'était sans compter sur la détermination d'un astrophysicien basé au Texas, Mark Bui, qui parvient à détecter un corps dont la position est compatible avec la trajectoire de la sonde. Il s'agit d'un astéroïde de quelques dizaines de kilomètres de large, dont on ne sait presque rien. Aucun programme spatial n'a jamais tenté de s'approcher d'un astre si petit et si lointain, mais la NASA décide de tenter sa chance. La rencontre est planifiée au 1er janvier 2019. Entre temps, sur Terre, une course contre la montre commence pour les astronomes. Car il faut absolument réussir à en savoir plus sur cet astéroïde, dénommé Ultima Thule, en référence à ce territoire imaginaire et mystérieux inventé par l'explorateur grec Pythéas. Grâce à des astronomes passionnés, surnommés les KBO Chasers, en français les chasseurs d'objets de la ceinture de Kuiper, la mission New Horizons espère bien pouvoir aborder avec succès cette nouvelle ère de l'exploration spatiale. Une exploration qui veut dépasser les limites des orbites planétaires pour déployer toujours plus loin ses instruments scientifiques. Le New Horizon, c'est sans doute une aventure exceptionnelle parce que, euh, après avoir vu dans les années 70 euh, les missions voyageurs euh, qui ont exploré des euh, planètes géantes, ça euh, semblait déjà un, un challenge énorme. Mais envoyer une mission euh, beaucoup, beaucoup plus loin, jusqu'à Pluton et au-delà, euh, c'est vraiment un rêve euh, incroyable qui a été réalisé. Et si les astronomes veulent aller si loin? C'est surtout parce que les objets qui se cachent dans les tréfonds sombres et froids de notre système solaire ont beaucoup à dire sur ses origines. Ce sont en quelque sorte des vestiges de sa formation. L'astéroïde Ultima Thule, situé dans la ceinture de Kuiper, pourrait bien nous aider à résoudre une grande énigme, comment se forment les planètes Le grand intérêt d'Ultimatulé, du au-delà du fait que c'est de loin le monde, l'objet le plus lointain jamais exploré par l'Homme, c'est qu'effectivement c'est un, un fossile véritablement des objets qui ont pu créer les planètes. L'Ultima le est tellement loin, tellement froid, qu'il n'a presque pas bougé depuis 4,5 milliards d'années. Et c'est pour ça qu'il est aussi riche d'enseignements sur notre enquête pour comprendre nos origines, l'origine du système solaire et de la Terre. Dans le cosmos, lorsqu'un nuage de gaz et de poussière s'effondre sur lui-même, il peut donner naissance à une étoile. Autour de cette jeune étoile, on observe alors un disque de matière résiduelle. Mais comment cette matière peut-elle se métamorphoser en astres plus complexes, voire en planètes, comme la Terre Le premier mystère, déjà, c'est comment on passe d'une espèce de nuages de gaz et de quelques poussières à des premiers grumeaux, des galets de glace par exemple. Ça, c'est très difficile alors qu'on est vraiment en apesanteur. Il y a très peu de matière et tout d'un coup, on forme des galets qui se mettent à se coller les uns les autres. Ensuite, comment ça se passe l'étape suivante À nouveau, comment les galets vont juste par la gravité s'approcher l'un de l'autre, normalement, ils ont une certaine vitesse, quand ils se touchent, bah, ils rebondissent ou ils se cassent, mais parfois, apparemment, ils se collent, et puis d'autres vont tomber dessus et se coller aussi. Et tout ça, bah, ça reste vraiment à calculer. L'astéroïde 2014 MU69, surnommé Ultima Thule, devrait, pour la première fois, offrir la possibilité aux astronomes de compléter le scénario de formation des planètes. Et en astronomie, l'homme n'a de cesse de défier l'impossible. Même s'il semble aujourd'hui banal d'envoyer des vaisseaux scientifiques explorer le système solaire, survoler un astéroïde à la distance vertigineuse de 6,5 milliards de kilomètres est tout simplement un exploit. Ça n'avait même jamais été tenté. Pour piloter cette mission risquée, l'astrophysicien Marc Bui a été désigné par l'équipe New Horizons de la NASA. Problème, les seules données dont dispose le chef de mission proviennent de ces images captées par le télescope spatial Hubble. On ne discerne guère plus qu'une tache floue, sans indice précis de taille ou de forme. Et aucun télescope terrestre n'a la puissance suffisante pour réaliser de meilleurs clichés. À ce stade, il est tout bonnement impossible d'envisager de frôler l'astéroïde avec la sonde New Horizons, le risque de manquer la cible, ou pire, d'entrer en collision. Est trop important. Il existe cependant une alternative, observer ultimatulé de façon indirecte. Et pour cela, il faut profiter d'un phénomène d'occultation stellaire. Depuis la Terre, il vous faut trouver une étoile en arrière-plan de l'objet qui vous intéresse. Et lorsque celui-ci passe devant l'étoile, il vous révèle sa forme en ombre chinoise. Mais comme pour les éclipses, les occultations stellaires ne sont visibles qu'à certains endroits de la planète. Et vu l'éloignement et la petite taille de l'astéroïde ultimatulé, les zones d'observation sont ici extrêmement limitées. Et pour couronner le tout, ce genre d'occultation ne dure que quelques secondes. Alors la technique la plus efficace est d'avoir recours à de petits télescopes mobiles et de s'assurer de bien couvrir toute la zone où se projette l'ombre de l'astéroïde. À la fin, en compilant tous les signaux enregistrés, on recompose sa silhouette. Il faut donc déployer les astronomes à l'endroit précis où passe l'ombre de l'astéroïde sur Terre. Cela donne des couloirs d'observation très étroits qui n'ont que faire des frontières géologiques ou politiques. Et c'est ce qu'a fait la NASA en 2017 lors de trois campagnes, en Patagonie, en Afrique du Sud et dans le Pacifique. Cette nouvelle façon de traquer les astéroïdes lointains vaut à ces astronomes de l'extrême le surnom de KBO Chasers, les chasseurs d'objets de la ceinture de Kuiper. À l'issue de cette première série d'observations, une surprenante silhouette se révèle. L'astéroïde Ultima Thule semble composé de deux sphères. Mais immédiatement, cette découverte soulève de nouvelles interrogations. S'agit-il d'un objet unique ou de deux objets en orbite l'un autour de l'autre Dans une telle mission, le doute n'est pas permis, car le plan de vol de la sonde New Horizons exige des données beaucoup plus fiables. Il faut donc planifier une dernière observation et la prochaine occasion choisie par la NASA va se dérouler au mois d'août 2018 au Sénégal, quelques mois seulement avant la rencontre spatiale entre la sonde et l'astéroïde. Ce sera l'ultime chance de l'observer avant le rendez-vous spatial carry out a successful experiment with this mission that flies by you cannot afford to make mistakes je voudrais donc saluer et dire bienvenue à aux experts des états unis aux experts français en terre sénégalaise Fraîchement débarqués à Dakar, une vingtaine d'astronomes américains retrouvent leurs homologues sénégalais quelques jours avant la nuit de l'occultation. Au programme, entraînement au montage des télescopes et répétition du protocole d'acquisition des données à l'aide de l'ordinateur relié à la caméra. Une poignée de Français s'est également greffée à cette campagne par l'entremise de l'Institut de recherche pour le développement, très fortement implanté au Sénégal le pays est pleinement impliqué, conscient des enjeux scientifiques qui représente cette visite inédite de la NASA. I also wanted to reach out to the locals and asked if they could provide one person per team and I was amazed by the response that I got back from the Ministry of Education here in Senegal and they provided us with those people. And so we were able to integrate teams of Astronomers des US que je connais très bien, astronomers de France que je connais très bien, et Sénégalais que je n'ai jamais vus. En fait, le but de cette première soirée c'est d'arriver à localiser l'étoile qui va être occultée par l'astéroïde 2014 MU69 dont on va attendre l'occultation dans trois nuits maintenant. Sauf que dans la pratique, c'est bien connu, on doit souvent faire face à des imprévus comme le déclenchement inopiné de l'arrosage automatique du parc où sont rassemblés les 60 astronomes. So, we were in the middle of practicing and all the sprinklers came on. Uh, we were hoping that, that wouldn't happen, <laughs> but it did. <laughs> Même si une solution de fortune est rapidement trouvée pour maîtriser le jet d'eau intempestif, un télescope a eu le temps d'être mouillé. Or, les dispositifs optiques ne supportent aucunement l'humidité. Marc Buis intervient immédiatement auprès de l'équipe sinistrée. Mais heureusement, pas de dégâts sérieux à déplorer sur le matériel. En réalité, le groupe d'observation auquel participe cet astronome français, est confronté à plusieurs problèmes techniques. On ne retrouve pas le champ exactement de là où on doit pointer. Quoi. En gros, c'est une zone avec des étoiles, donc on doit retrouver des configurations d'étoiles pour pouvoir identifier justement l'étoile qui va être occultée. Ça, c'est l'image du champ qu'on doit retrouver, mais en ce moment-là, il y a des nuages. Maram Kéré, astronome et coordinateur technique de la mission au Sénégal, apporte ses conseils. Ouais, certainement les coordonnées étaient rentrées mais ils pointaient pas réellement dans la bonne Ouais, ouais enfin, on n'est pas trop sûr mais on... Malheureusement le mauvais temps empêche l'équipe de pointer l'étoile dans les délais impartis. Yeah, et c'est un plan de 4 jours. La première nuit est toujours la pire. Tout le monde se déroule. Il y a tellement de choses qu'ils doivent apprendre. Comment vais-je absorber tout ceci Et à la fois qu'ils arrivent à la 4 nuit, ils disent « Je sais comment faire ça. C'est vraiment incroyable. » Et ils ne savent même pas comment ils ont atteint de l'un à l'autre. C'est vraiment fun de regarder de loin. La phase d'entraînement est terminée. Le moment est venu de quitter Dakar, et de rejoindre les sites d'observation situés à une centaine de kilomètres plus au nord. Les astronomes se rassemblent pour quitter l'hôtel lors d'un seul et même convoi. Et pour parer à toute rencontre hostile avec la faune locale, des kits de premiers secours sont abondamment distribués. L'impressionnante procession de pick-up chargée des caisses contenant les télescopes se met en route, escortée par les autorités sénégalaises. qu'une moitié des effectifs est déployée autour de la ville de Thiès, l'autre groupe est arrivé aux abords des sites d'observation les plus au nord. C'est ici, près de la ville de Louga, que les chances d'observation sont les meilleures. Enfin, seulement si la météo offre un ciel dégagé. Au mois d'août, la saison des pluies et des orages bat son plein au Sénégal. Mais qu'est-ce tienne, les KBO Chasers sont prêts à braver le mauvais temps, pourvu qu'un ou deux télescopes réussissent à entrevoir l'ombre d'Ultima Et pour optimiser leurs chances, les 23 télescopes au total seront répartis tous les 5 km à l'intérieur d'un couloir de 35 km de large. Et en cas de météo capricieuse, des sites secondaires ont également été prévus. Les équipes se réunissent pour un dernier briefing, puis se restaurent avant de partir vers leur point d'observation. L'occultation stellaire est prévue pour 1h21 du matin. Right, right. right c'est le jour de l'observation, donc on a fait le dernier point sur la météo. C'est plutôt encourageant, rien n'est sûr à 100%, mais euh, c'est pas perdu en tout cas. On va tous travailler ensemble pour que ça marche. to a site that somebody else has scouted because we know the ins and outs of what's going to be a good surface to set up that telescope on. You want something that's hard and level um, and stable. When we arrived at our site it was about six inches of very soft sand. <laughs> and that's a little bit challenging to put uh, this telescope together on sand and then expect with it rotating and all by itself that that isn't going to be tilting i mean we could level the base on, on sand just fine but it's not going to stay level <laughs> my teammate was a trained geologist and the first thing he did was found um, three parfaitement plates roches et les mettre exactement là où elles devaient être, sous les pieds de la base du télescope, pour so qu'il puisse être assemblé, niveau and et stable et qu'il ne s'enfonce pas dans le sand Une fois les télescopes montés, chaque équipe pointe vers l'étoile en passe d'être occultée par Ultimatulé. Mais plus l'heure du rendez-vous approche, okay, plus les nuages s'accumulent. Comme l'exige la mission, tous les groupes doivent enregistrer le signal capté par la caméra, même si le ciel est encombré. Dernière minute, dernier réglage, et voici le moment tant attendu à cet instant précis, yeah, Ultimatulé passe juste devant l'étoile visée par les télescopes. C'est fini. Wow. Ok, c'est fini. Alors... Je ne suis pas heureux que ait été plu. Mais nous n'avons pas réussi à ce que nous voulions faire. Nous... Je ne sais pas si nous aurons quelque chose de plus Ok. Les astronomes sont gagnés par le doute. Les télescopes n'ont peut-être rien vu d'autre que des nuages venus s'interposer entre leur caméra et la lointaine étoile visée. De retour à l'hôtel, les astronomes exténués s'empressent de confier leurs résultats au chef de mission. Seule une analyse minutieuse des données permet de détecter si l'occultation a bien été capturée. Donc maintenant, il y a du suspense parce que euh, s'il y a eu des nuages au moment où euh, on aurait dû observer pas l'occultation, on peut la manquer, mais s'il n'y a pas de nuages, on la verra. Donc ça va dépendre de ce qu'ont observé les autres. Euh, donc voilà, le suspense n'est pas fini team after team is coming in saying clouds rain no getting really down <laughs> and depressed after I mean this was it we we'd spent so many months working so hard for this one this one moment and it's not okay. everybody that was at our in my site you you could feel they're just ah uh. This is too bad. We've worked so hard to be here and now the clouds are blocking our view. But I've done this before. Ground-based observations are subject to the whims of weather. Sometimes you get it, sometimes you don't. But remember, we have a very large team in Senegal. Everybody's looking and somebody might have it have clear weather. And one team came in and they <laughs> handed their stick to Mark and said, you're gonna want to look at this. And wow. Yes. <laughs> Took a quick look at the right time and oh yes. No doubt about it. Occultation. So, oh shoot. <laughs> Nous avons réussi, nous avons obtenu important que nous avions le plus we pour lequel nous sommes venus. Et tout le monde devrait sortir de la salle avec la tête haute et un sentiment d'accomplissement. Et l'équipe a réussi. Après cinq jours passés à pourchasser leur astéroïde, les KBO Chasers de la NASA peuvent enfin savourer un peu de temps libre. Grâce à cette campagne d'observation, les scientifiques ont pu affirmer qu'Ultimatulé ne forme qu'un seul et même objet, composé de deux lobes solidaires. Une information cruciale pour le paramétrage du vol de la sonde New Horizons. Et tout juste cinq mois plus tard, la mission spatiale se conclut sur un succès total. L'aspect multimatulé, même pour ceux qui connaissent bien les astéroïdes qui sont près de la Terre, les comètes que l'on a vu passer, eh ben, est assez surprenant. On voit donc ces deux lobes, et à la surface, il faut bien voir que c'est un objet euh, très très sombre, très très rouge, Bon, on s'y attendait un peu parce qu'il y a beaucoup d'autres objets comme ça dans la ceinture de Kuiper là-bas qui sont rouges et foncés. Mais quand on regarde en détail, on voit des petits points blancs, on voit des petites structures. Au début, on s'est dit que c'était du bruit dans l'image, que c'était un petit peu pixelisé, vous voyez. Mais non, il y a vraiment ces petites taches blanches, ces petites taches sombres. L'aspect pour moi le plus intéressant, le plus fascinant, je trouve, c'est qu'on a ces deux lobes qui sont collés par une, au niveau d'une espèce de colle. Et ce colle, eh bien, il est très clair, très blanc. Il a un aspect différent de partout ailleurs, et c'est très amusant d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que parfois il est à l'ombre et donc la glace s'accumule là Ou alors est-ce que, et ça on peut le calculer, la gravité là est un petit peu plus élevée, ce qui fait que les poussières sur le Timatulé ont tendance à tomber là et s'accumuler, et ces poussières pourraient être peut-être plus brillantes qu'ailleurs Motivé par la mission New Horizons, on a mené une campagne d'observation sans précédent en regardant l'ombre, la forme d'Ultima lorsqu'elle passait devant une étoile vue depuis la Terre et on avait deviné qu'elle avait une forme bilobée. New Horizons a confirmé que cette observation, eh c'était exactement cela. Et on va pouvoir peut-être le faire pour de nombreux autres objets maintenant qu'on a la preuve que cette méthode-là, elle marche.